ça ressemble donc ici on a une zone de décharge de poubelle qui est brûlée d'accord et c'est resté comme ça bon personne ne ramasse hein, bien sûr hein. Ici, j'ai l'impression qu'ils ont pas envie du tout. Du tout, du tout, ils ont pas envie. Alors, désolé, hein, parce que une petite coupure de on a on a été coupé sur le live et n'hésitez pas à partager toujours les amis C'est déchiré. Alors c'est quoi ici là C'est quoi cette zone là C'est quoi ce bordel ici là Toujours le même tarif. C'est quoi ces zones Et les gens ils viennent en profiter pour jeter leur merde. C'est ça. C'est ça qui est en fait. Euh... Pourquoi les gens ils font ça là hein Pourquoi ils sont habitués à faire des choses comme ça là c'est pas un endroit de déstockage enfin un endroit de dépôt plutôt sauvage un endroit de dépôt pourquoi je dis déstockage les gens ils viennent déposer n'importe comment là voilà c'est devenu euh, la zone de poubelle de certaines personnes ici là parce que bon il n'y a personne qui s'en occupe mais eh voilà hein. c'est plus facile de jeter facile de jeter comme ça c'est parfait parfait parfait hein. donc ici on a la route qui mène au bout je vais contourner parce que il y a ouais, je vais je vais passer par ici je vais continuer là pourquoi les gens ils ont besoin de jeter n'importe où? C'est ça que je comprends pas. possible ça ouais, même si euh, cette école n'est plus euh, en activité il n'y a pas de raison que les gens ils viennent euh, jeter leurs truc dedans c'est pas possible R réfléchissons un petit peu est ce que c'est logique ça c'est pas logique c'est pas normal c'est ce pas normal il y a un truc qui va pas hein. y a vraiment un truc qui va pas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 c'est les habitations je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de chemin là je crois on peut tenter hein. je sais pas si One en C'est grand là. C'est grand et difficile à quadriller. On va monter juste un petit peu. Un petit peu en haut là après on refait demi-tour pour s'enfoncer dans le centre ville C'est énorme ce village Voilà Il y a des dames à poil, donc on ne va pas passer par là. dur à quadriller ce village de Hawangani là va vers la grande mosquée, grande mosquée Wangani, je crois, je crois que c'est la grande mosquée hein, parce qu'elle est, est imposante. Allez, partagez, partagez, partagez les amis, partagez le live. Alors, ici, on arrive sur ce carrefour-là. C'est une belle mosquée ici. Waouh! Tu as Tiens Tiens les la moyenillon le catou alors on va juste prendre cette portion là jusqu'au virage chez j'ai j'ai azio. Salut. Jéjé, azio. On a on a pitié. On Alors. Ici, c'est tout le monde qui lave à la rivière. Je vais pas descendre. Ça va. Alors, on va prendre la petite portion de route. On a la route qui monte jusqu'en haut parce qu'ici, il y a du monde. c'est la rivière une carcasse de voiture là belle mosquée je sais pas si c'est la mosquée de vendredi celle-ci on va poser la question je sais pas mais en tout cas elle est belle vous avez vu d'ici l'image cette mosquée elle est vraiment magnifique Un très beau minaret Prendre la, la petite portion ici, voilà. on monte pas parce que je veux vraiment rester focus sur le centre là. C'est difficile à quadriller là, ça va dans tous les sens. Daira à Wangani, mais à quel endroit euh, le Daïra Ça sera où à quelle, euh, à quelle zone À la mosquée ou. Euh? Les déchets les déchets les déchets Les déchets Ah tu n'as tu c'est ah. là. Wakamouteige, ouakorongo, là, ils m'ont vu un Ça la route de de quelque tu sûr qu'il n'y avait pas un accident devant les gens qui faisaient les travaux pour le la... route non, la... non. La... non, non. Il y avait una... vraiment quelqu'un qui discutait ou il y avait. Non. Y avait... Au début, au début, il y avait quelqu'un qui discutait. Qui discutait oui. Mais après, après, je crois, à un moment donné, ah. l'accident a eu lieu avec le camion. Ah. Ouais, ouais. Parce que je vois que tu, tu disais tu truc toi. Non. À ce moment-là, il n'y avait pas encore. C'était en train de se passer justement. Ah. Mais des gens, si. c'était une personne ouais. qui était, ils ah. étaient en train de discuter. Dans ouais, ouais. ouais et après les véhicules commençaient à s'entasser et puis j'ai vu le foutoir. Et après l'accident s'est produit euh, au même moment en fait. Parce que toi, moi, quand je, toi, on est en d'alerte par rapport à l'accident, ouais, ouais, j'ai regardé, ouais. et je dis mais si il y avait un accident. Toi, je suis de Sada, mais je disais, ouais, mais ouais. ça me parlait, bizarre, c'est bizarre. En plus, mais ça faisait, dans l'hôpital, je me regarde fou. Ah ouais. Et ça, ça, ça je dis, non, c'est pas possible. que. Mm. Oui, oui, oui, oui. Okay. merci. Oui. Mm. Alors, il y a un daïra, mais c'est à quelle heure le daïra là Il y a des gens d'un Tamboro, il va y avoir un grand daïra ici là. Mais il faut que je demande. faut que je demande à quelle heure ça va. Parce que je vois des gens de Tamboro aussi ici. Faut que je demande, il est midi. Je sais pas à quelle heure. et hey, Wangani c'est énorme énorme Wangani c'est grand hein? quand je suis en immersion comme ça j'évite de trop parler parce que les gens les gens attendent donc ici on a une vue 360 ici ah j'ai trouvé le lieu, le lieu du daira c'est ici donc il y a vraiment du daira ici hein Bon, je vais me renseigner à quelle heure c'est le, le daïra. Peut-être euh, je vous donnerai en live euh, le daïra. C'est pas peut-être euh, si c'est pas trop tard. Je vais, je, vais, je vais filmer. Je vais filmer ce soir. Il y aura du daïra sur la page. Bien vu, les amis. Pour ceux qui m'ont souligné, euh, ceux qui m'ont souligné qu'il y avait un daïra ici. Ah ben ceux qui aiment le daïra ce soir vous serez servis. Je vais te demander à quelle heure c'est là. Eh Daira, elle est Ah bon de nous. Hein On Ah moi je me demande on Ah je on On de là. Bon. Hey, le daïra là, il va être dans pas longtemps en fait. C'est en pleine journée le daïra, généralement c'est le soir. Ah cette route là ouais cet après midi j'ai vu ça ouais mais c'est quoi cette route là en fait les amis expliquez moi c'est quoi cette route là à Wangani là c'est une route ou c'est quoi je me pose la question là c'est c'est quoi ça hein je, je, je comprends pas cette route je vois j'ai pas compris là en fait j'ai pris ici mais là c'est un gros point noir ça hein? c'est un gros point noir ici cette route bon on va monter un on va monter un petit peu plus haut bon restez pour le daïra les amis je vais capturer le daïra tout à l'heure je reste dans les parages quoi c'est pas une route c'est pas possible les amis c'est pas une route ça jamais mais c'est quoi ce délire non mais sérieux non mais c'est du foutage de gueule là. c'est quoi ça je vais aller voir jusqu'en haut je suis curieux là c'est quoi ce délire ici là Oh putain Mais c'est pas une route les amis Ça ressemble même pas à une route Ah il va pleuvoir amis je suis choqué par les je suis choqué par cette route là là vous avez vu le délire non mais c'est non mais sérieux ça va Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de déchets ici. Trop d'accumulation de déchets. Trop, trop, trop, trop. C'est trop les amis là. C'est trop. Trop. Quand je vous dis c'est trop mais trop. C'est pas la seule endroit qui est comme ça, à qui on a posé Regardez-moi tout ça. Non mais sérieux. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il Ouais, ouais, ouais, ouais Alors. Oh, punaise, il commence à pleuvoir. Je vais descendre vers des lieux où je peux m'abriter là. Hé, hey, y'a Un bon Un agneau les amis, regardez ce désastre C'est pas le premier Ça fait presque le troisième là C'est comme ça en fait Le troisième Donc euh, là c'est une accumulation des il y a beaucoup de déchets, bravo pour l'environnement. <coughs> hey, il y a une rengoulin qui a ramassé vale, moi, la mairie. Waouh, je suis tout là. Je suis tout là. Je allez. Non, oui. Oh, bah quoi, non. On n'y en a pas moins en soif. Ah ouais Oui. <laughs> aïe aïe aïe. <coughs> Madame que vous allez. Sommes-nous à valer des déchets zoocavaliers ou des bourdes des endiapsarents Madame Onu, nous n'avons plus besoin de Accumulation, y a un Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Bon, j'ai rien dit. Vous avez vu la communauté. Vous avez vu hein, par vous-même. Et le pire constat est ici sur cette route-là. Ce, ce n'est pas que le pire constat ce n'est pas que le pur constat alors prenez bien le temps de bien regarder de bien regarder moi j'ai rien dit, oh punaise on prend bien le temps de bien décortiquer le trou oh putain, regardez mes jambes, là où je suis parce qu'il y a Shaolena, dit en tout cas c'est pareil, il y a un Bako. Shaolena, dit Bako, Voilà, la fameuse route. La route de l'extrême. C'est une petite passerelle. Hein. <rire> On va chercher monsieur le maire et tu lui poses la, tu, tu lui poses la question. Ah, je sais pas, il doit peut-être être dans le parage. Hein. Je pense qu'il est dans les parages. Ça va, Ah, le daïra va commencer et je pas amené. Il faut que j'aille chercher... Il hein, faut que j'aille chercher une... Hey! Là, on a un attigneur. Namtachuma, on a un gars. Là, on a un Bon, c'est quoi cette zone aussi là Collection de voitures. Bon, le collectionneur, il est fort ici. Euh, déjà, ça déborde, ça prend la route. En, en gros, en fait, je ne sais pas ce qui se passe ici. Je sais pas ce qui se passe. Vraiment, hein je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Oh putain non mais non dis pas ça vous avez vu moi j'invente rien hein moi je n'invente rien là un ça va tout ça va Roua vois, je vois, je je vois, je vois, Dimanche, mais Mars-Île. Aucun période. Il y a une nouvelle vie à Garzangina. mais ce n'est pas tous les jours, le frigo. C'est toujours aux Zanig. Zanig, ça fait un bout de temps, Kazaren. Il faut vraiment qu'il passe vraiment, très régulièrement là, pour enlever tout ce qu'il y a, parce qu'il y a trop. Là en haut, là-bas, là il y a trop. Hein. Il y a trop. Je sais que c'est assez difficile lorsque les gens y jettent, mais il faut quand même faire des efforts. Là. Il faut qu'ils qu fassent des efforts. Tu as filmé derrière. Tu as commencé, yeah, tu joues à des ratings. Je n'ai pas vraiment de temps à jouer. Je n'ai pas de temps à jouer. Tu virais ou jouer Je n'ai Tu virais ou jouer Tu virais ou après Tu virais ou vendre Merci d'être venu chez nous. Oui. <rire> bon, merci. Merci à ceux qui me qui me souhaite la bienvenue ici. J'espère que ce live va faire réagir certaines personnes pour pouvoir prendre soin de ce village. Hum. Oh, C'est très grand, Wangani. Alors, je... je vais aller... Mais non, mais qu'est-ce que je dis là J'ai mon équipement dedans. J'ai mon équipement dedans. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, bon, Je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout d'abord. J'ai ce qu'il faut pour filmer le daïra. Je suis prêt à Je suis prêt à me partager, je suis je suis prêt à me partager. Je Je suis prêt à partager. Je suis N'a pas parlé de la menia, va aller surtout. tous Alors, on a mosquée là. Ah, ok, j'étais passé par ici. Donc, j'ai fait la boucle. J'ai fait la boucle, je vois où je suis. Je dois aller vers la droite. Je vais prendre ici, à droite. Non, les déchets, ça reste, euh, les déchets, ça reste des déchets, euh, les non recyclables et recyclables. Donc euh, tous les déchets doivent être traités, ramassés. Il ne faut pas les laisser accumuler parce que ça pollue et prend de la place. Donc euh, c'est un gros problème, ça. Ça hein. va Ça Donc c'est un gros problème, les amis. Euh, je vous le garantis que moi je, vais, je veux que le, le bien de Mayotte, la propreté, euh, le bon fonctionnement, que tout le monde euh, puisse trouver euh, sa place, son bonheur. Et ce que je viens de voir là, ça m'a brisé le cœur un peu. Ça m'a brisé le cœur. Moi, quand je viens dans les villages, euh, ce que je montre, ce que je dis, ce n'est pas pour blâmer, mais pour montrer qu'il y a des endroits qui sont un petit peu oubliés, il y a des choses qui sont un petit peu oubliées à faire. Il faut les faire urgentement. Il y a des choses, c'est urgent, il y a des choses, c'est pas urgent. Donc, euh, il faut se réveiller un petit peu euh, pour, pour bosser, quoi, pour booster les mecs à bosser, à faire le travail correctement, parce que là, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Même, même au terrain de foot même au, au, au plateau le plateau c'est ça l'accueil du plateau c'est ça Et, ouais, bravo hein? l'accueil du plateau voilà vous êtes en train de le voir c'est ça il y en a partout Alors qu'est-ce qu'il y a ici? ou quoi ah, ils sont en train de fabriquer un portail là-bas c'est bien bon le retraçage quand même à faire le retraçage Et le butume ici à refaire hein. ça c'est à refaire c'est bien de mettre des portails là C'est bien de mettre des portails, mais ça déjà il faut faire enlever déjà. Les gens qui font ça. C'est les villageois qui font ça. Hein. Les villageois, vous n'êtes pas gentils. Hein. Après, déposer n'importe comment, euh, c'est pas propre. C'est pas récupéré rapidement. Il y a plusieurs points. On dépose, ça s'accumule. C'est pas récupéré rapidement. Et ben le résultat c'est ça. C'est avec ça qu'on a la pollution des eaux, les contaminations des eaux. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Bon les amis, je, je vais aller filmer le Daïra tout à l'heure, donc euh, je vais aller voir parce que je vois que ça s'est regroupé. quoi qu'on a ici une école Hiroshi Aréngi, n'abjé. Voilà Taurusov. Oh non, on va pas te ramener. Ah donc c'est la mairie alors. La mairie, ça a de la gueule. Hein? Ça a de la gueule. Hey, ah, quoi là? Quoi? Asriel ta. Quoi? nas Avia? As-tu Quoi? Sidi Chebban Sidi Chebban. Quo je rêve à donc, ça c'est la mairie. Ça, ça c'est la mairie. Ça a de la gueule, hein. Bon, à part ça. Hmm? regardez Regardez-les. Hein? <rire> c'est beau bon? Hein Ok. Bon, ça ne sert à rien de retaper la mairie, hein. il faut, faut plutôt aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est mieux. Bon, les amis, on a bouclé euh, le live. Euh, on va passer euh, sur, le live, euh, sur le live du Daïra, d'accord J'ai fait le tour, euh, on va dire sommairement, hein, Rapidement. Donc, on se retrouve sur le Daïra tout à l'heure. Restez connectés, d'accord Je vais vous donner le live Daïra. Pour ceux qui sont intéressés, on se dit à tout à l'heure, d'accord